Allez, hop, travail <rire> Bonjour, mon petit ratonneau. As-tu déjà vu une fourmi savais tu qu'elles sont très fortes Elles sont capables de soulever jusqu'à 500 fois leur poids. C'est comme si un humain pouvait soulever une voiture avec sa bouche. En plus d'être très forte, les fourmis sont très travailleuses. La fourmi un insecte avec de la force de caractère.